Bonjour mes chers élèves de c 1, je suis vraiment ravi de vous rencontrer aujourd'hui. Alors cette fois, je vous présente orthographe. Alors il s'agit de l'arbre, bon, méthode de français, pour les élèves de c 1, deuxième année primaire. Allons-y, on va découvrir la science d'aujourd'hui. Rebonjour. Allons-y, on va faire quelques exercices pour comprendre d'abord la leçon d'aujourd'hui d'orthographe. Elle euh, nous demande de recopier les mots dans lesquels on entend le son On va lire d'abord tous les mots. Chanter, cabane, semer, vent, enfant, grande, dame, orange, trembler, mener. Mmh? Deuxième fois. Chanter, cabane, semer, vent, enfant, grande, dame, orange, trembler, mener. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire On doit tout simplement recopier les mots dans lesquels on entend le son en. D'accord c'est chanter Oui. Cabane, non. Semer, non. Vent Oui. Enfant Oui. Eh, grande, oui, da non, orange, oui, tremblé oui, Menez. c'est très bien. Alors, il y a chanter, vent, enfant, grande, orange et tremblé Alors, recopie les mots. Il nous demande tout simplement de recopier les mots. Mmh? Écris en rouge les lettres qui servent à transcrire le son. Mmh. D'accord, je comprends. Alors, je dois recouper, euh tous les mots, ici. Et je dois écrire en rouge les lettres qui servent à transcrire le son « en ». Qui servent à transcrire le son « en ». D'accord Comme l'exemple de « an », comme l'exemple de e « en », comme l'exemple de « am » ou e « em ». Bon, un flanc. Je vois ici « an ». Vite, vite, vite bon, je, Très bien pendant, il y a deux. Oui, Ah, tu es vraiment un champion. Euh, calendrier, c'est très bien. En amélioration. Champignon. Champignon. Attention, celui-ci. On, hein. attention. Champignon. Oh, non. C'est quand? Très bien. Embêté, euh, Oui. Croissant. Oui, un croissant. Euh, le temps. Oui. Euh, C'est quoi ça mmh? Oui, une endive. Une endive. Alors, entre nous, si tu trouves par exemple quelques mots un peu étranges, tu peux chercher dans un dictionnaire. Normalement, tu commences d'abord à euh, vous t'entraîner vous, sur le dictionnaire. D'accord mmh? Recopie les mots écrits en vert la lettre qui suit le son m du son on. En. en vert, en vert, en vert, on cherche le vert. Oui, c'est ça. Alors recopiez les mots écrits en vert la lettre qui suit qui suit m du son en. Alors qui suit, ça veut dire qui vient après. Mmh, le printemps. Alors je vois ici p. Très bien. Euh, emmener, je vois ici M. Le temple, je vois P. Chambre, je vois P. Emporter, je vois P. Une tempête, je vois P. Tambour, je vois P. Emmener, emmener je vois M. Attends, attends. Alors, je dis tout simplement qu'il y a trois lettres. Soit B... Soit P, soit M. Devant M. Hum, le printemps, il y a P. En il y a M. Et la chambre, il y a P comme exemple. Alors, tout simplement, lorsque notre maîtresse nous dicte des mots, je dois faire attention. Alors, je vois le mot. Lorsqu'il s'agit de P, O, P, O, M, je dois mettre tout simplement M devant. Très bien. Je comprends maintenant. On passe à autre chose. Alors ici, c'est euh, recopie et complète les mots qui contiennent le son mmh. Alors euh, une encre, encre, ça s'écrit avec an. Mmh encre ah encre de l'encre regarde la différence Regardons, s'il vous plaît, une encre, de l'encre. Ah, C'est vraiment génial. Ça veut dire qu'il y a des mots qui se prononcent de même façon, mais ils ont un sens différent. Une encre veut dire ça. Et de l'encre veut dire ça. Du sang. Du sang, du sang, du sang avec un n, son, son, avec un n, génial, une langue, deux langues, du sang, son, mmh, je vois, il y a des mots qui se prononcent de même façon, mais ils ont différents sens, c'est ce qu'on appelle des homonymes, bon. ce sont des homonymes lexicaux, alors, recopie et complète les mots avec en, en, en, en, tout ça. Hmm. Attends, il y a un petit truc. Alors, lorsque je vois tout simplement P, O, P, O, M, alors, soit on dit E, M ou A, M. Hmm, très génial. Mais, je peux servir un petit peu de dictionnaire si je trouve un peu de difficultés. Euh, tremper. Ce n'est pas tremper, tromper. tromper. Avec e M, Voilà. Je cherche lampe. Lampe, normalement, avec AM. Oui. Mais comment tu sais C'est avec l'habitude. Parce que je vois souvent une lampe. C'est écrit avec AM. Et trempe. Je vois souvent tromper avec EM. Ça, ça ça veut dire la mémoire. Ça mémorise les mots. C'est ça ce qu'on appelle la dictée. <rire> Le dictée, c'est une activité un peu difficile. C'est ce qu'on appelle l'art d'orthographe. Alors, on continue, on continue. Novembre. <rire> Nous sommes en novembre. Normalement, avec EM. C'est génial, je comprends maintenant. Alors lorsque je vois B ou POM, je dois faire attention, soit EM, soit AM. Mais comment dois-je savoir avec l'utilisation On a déjà vu cela, j'ai déjà vu par exemple dans un texte ou euh, n'importe. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'intérêt de lire. C'est ce qu'on appelle l'intérêt de lire des histoires pour mémoriser les mots. Ça fonctionne. Alors, le mouton ou le menton Normalement, on dit le menton. Ce n'est pas le monde, le mouton. Le menton. Hmm. Le menton. Alors, euh, on continue. Une framboise. Framboise. C'est pas framboise, framboise. Euh, une branche, euh, la langue, une dent. Vendredi. Chante, voilà. On passe maintenant au cours d'aujourd'hui. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre. Je vous remercie, mes chers élèves de Séance 1 deuxième année primaire. Alors cette fois, c'est orthographe. Le son en et ses différentes graphies. Ses hmm. différentes graphies. Ah, c'est un cours vraiment très intéressant d'orthographe. Cela m'aide beaucoup à la dictée, à écrire des mots correctement. Alors, je dois faire attention avec monsieur. Alors, en, ça s'écrit comment en? Soit en ou em. Tu vois? An ou am. Tu vois? Il y en a quatre. Quelles sont les différentes façons de transcrire le son en? On vient de dire il y en a quatre. En, om, an et am. Mais c'est le même son. On, on, on, on. Tu vois Quand écrit-on le son on Avec EM ou AM mmh, C'est une question vraiment intéressante. Alors, j'ai lu le texte. Suivez avec moi. Le critérium. Mmh, le critérium, ça veut dire quoi le critérium Je vais faire des recherches. Tu vois voilà, c'est ça le critérium. Ce genre de stylo. Alors, on continue. Alors, le critérium. Pauvre stylo. Ils n'ont vraiment rien dans le capuchon. Voyons, réfléchissez un peu. Si chaque fois que vous écrivez, vous faites des saletés. La maîtresse, 7. « Chère madame, c'est tout, c'est tout, vous remplacera par nous, critérium et crayon à papier, et ainsi, s'il le bleu, tu garderas ta chère encre. D'après, il faut sauver le style bleu de Rigi telle poche. Voilà, c'est je laisse jeunesse. Alors deuxième fois, pour bien comprendre, je relis le texte, suivez avec moi. Pauvre Silou, c'est le critérium. Pauvre Silou, ils n'ont vraiment rien dans le capuchon. Mm -hmm. Voyons, réfléchissez un peu. C'est chaque fois que vous écrivez, vous faites des saletés. La maîtresse, cette chère madame, c'est tout, vous remplacera par nous, critérium et crayon à papier. Et ainsi, si le bleu, tu garderas ta chère en encre. Alors, soit disant je vous prends un exemple. Alors, euh, je vois euh, vraiment, oui, ça s'écrit avec EN. Encre, ça écrit avec EN. Et. Voilà, remplacera, remplacer ou remplacera, ça crée avec EM. Oui, oui, je cherche avec un N. Vraiment, N. Grande, oui, avec un N. C'est ça, remplacer. Elle reste un M. Mmh, c'est rarement de trouver un M. Si vous écrivez, vous faites la adresses, c'est sûr, madame, c'est tout. Vous remplacez par nos crédits. Je vois rarement un M. Plus. Oui. parcourons parcours avec un M. Grande AM. Ah, voilà, voilà. Enjambé. À grande enjambé. Vous voyez? Voilà, voilà. En Ah, c'est rarement de trouver AM. Mais je vois, par exemple, regardons s'il vous plaît ici. Alors, lorsqu'il y a la lettre B qui vient après M. Alors, tout simplement, qui suit M, il y a B, il y a M. Il y a P. D'accord? Alors, je dois écrire tout simplement avec AM ou EM. Quand, quand écrit-on le son en avec EM ou AM, lorsqu'il y a la lettre B comme enjambé ou P comme remplaçera ou M. Alors je vois pas par exemple M ici. On me cherche ici. On cherche. Hmm. Voyons donc qu'il euh, y a d'autres... Exemple. Mm, mm, mm. On a déjà vu quelque part. Voilà, voilà, voilà, voilà. Voilà, emmener emmener ouais. voyez Voilà. Alors, euh, tout simplement lorsque je vois P ou B, lorsque je vois B ou P ou M, je dois mettre M comme Emporté. Voilà ce fil. D'accord Vous avez compris maintenant la leçon d'aujourd'hui, leçon 1 et ses différentes graphies. Merci. À la prochaine. N'oubliez pas de partager la vidéo partout hein? pour que tous les élèves comprennent bien cette leçon d'orthographe. Je vous remercie encore une fois. Music